Yo, c'est Thiros, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va, impeccable. Donc là, je vais aller gonfler mes pneus. Et en même temps, j'en ai profité pour vous parler un petit peu d'une news actuelle qui, qui nous touche à nous, particulièrement euh, motards. C'est le contrôle technique. D'habitude, je le fais en podcast. Là, je ne sais pas, je vais le faire en roulant. C'est pareil, hein. c'est pour euh, question de parler un peu. Et euh, donc, je reviens sur cette actualité qui est complètement débile. De <rire> toute façon, ça, avec le gouvernement Macron, et avec le, le pays dans quel merde il est depuis 5 ans maintenant et ça va continuer en 5 ans de plus, ça ne m'étonne même plus que je dire, il n'y a plus rien qui m'étonne c'est du gros n'importe quoi, donc contrôle technique qui était annulé, qui est revenu euh, qui a été retardé maintenant il est abrogé ça devient du n'importe quoi alors d'après ce que j'arrive à comprendre, parce que même les journalistes eux-mêmes n'arrivent même pas à comprendre la chose, donc à peu près ce que j'ai compris parce que c'est tellement devenu du n'importe quoi et un micmac pas possible que honnêtement euh, c'est même difficile de comprendre la situation donc alors au départ ça a été donc les, les écolos qui ont voulu qu'on ait un contrôle technique moto euh, qui moi je suis contre hein, je dis. de toute façon le contrôle technique à la base c'est fait pour des gens, c'est fait pour voir si les motos sont aptes à rouler mais comme nous on, les motards généralement on, on entretient très bien nos motos euh, et que justement on fait vraiment très attention je vois pas l'intérêt d'un contrôle technique mis à part pour mettre un impôt déguisé et nous faire repasser à la caisse hein, c'est juste pour ça, hein, croyez pas que c'est pour votre sécurité j'en en ont rien à foutre donc alors les, les Verts ont voulu qu'on ait un contrôle technique, mais bien sûr ils ont fait passer ça sous le truc de l'écologie. Alors le contrôle technique devait être normalement en janvier 2023, 1er janvier, mais euh, visiblement ça ne leur a pas plu, donc ils ont euh, ramené cette date au 1er octobre euh, 2022, donc là l'octobre qui arrive là. Euh, mais il y a eu des astuces, attendez, je vais tourner à droite, je vais passer ici, c'est là que je gonfle toujours mes pneus, à chaque fois, pour l'instant ça reste gratuit, bon, gonfler ses pneus c'est la seule chose en, en France qui reste gratuit pour c'est pour gonfler ses pneus, j'ai un compresseur chez moi mais euh, il marche pas tellement bien, enfin, pour, enfin, non, enfin il marche bien mais je veux dire j'ai pas le manomètre quoi, pour, pour brancher, pour gonfler mes pneus, donc je sais pas combien je gonfle, donc voilà, je vais et je gonfle, donc euh, je vous parle en même temps, hein, donc, euh, parce que je te sens, j'ai le micro dans le, la vie comme d'habitude et ça continue à filmer. Donc, alors voilà le, le donc le fameux contrôle technique devait être donc en octobre et euh, comment on appelle ça ils ont, ils ont ensuite de, les, avec les associations de motards. attendez hop les associations de motards, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont allés voir le gouvernement, ils ont dit non, c'est pas possible une chose comme ça, c'est du n'importe quoi, donc ils ont rebalancé la chose euh, euh, en janvier 2023, mais en janvier 2023 visiblement ça les convient pas non plus, parce que je sais pas pour quelle raison euh, ça les convient pas, sans doute, c'est bon j'étais déjà à 3 barres, c'est même trop hein, 3 barres, je vous le dis honnêtement, maintenant c'est 2 barres 9, même 2 barres 8, je suis à 3 barres, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous gonflez vos pneus, ça, ça, ça, ça, prend, des, ça prend quelques millibars de plus. Hein. Donc il ne faut pas trop trop les gonfler, hein. sinon même pour l'adhérence c'est pas bon, donc là je vais même trop, c'est pour ça que je ai pas du tout rajouté. Là c'est bon, mais la 3 bar, c'est vraiment le, le maxi. Euh, non, c'est 2 barres 9, à hein. froid. C'était toujours affront, voilà, ils ont tourné un petit peu, donc c'était un peu chaud, c'est normal que c'est un peu... Enfin, voilà, il ne faut pas trop trop les gonfler, et devant je crois que c'est un bar 8 ou un bar 6, je crois un truc comme ça. Hein. Bon bref, et donc ils ont, ils ont remis ça au mois de janvier euh, et visiblement les, les, les, les verts ils sont ils sont en colère, ils disent ouais c'est pas possible, normalement janvier ça fait beaucoup trop tard, 2 bar, bar, bar 6 je veux dire, voilà, je j'augmente un tout petit peu mais c'est tout, euh, donc là ils gueulent, ils disent ouais c'est pas possible, machin, il faut le revenir avant, donc l'état donc, le, le, le, ne, ne savent pas trop comment ils vont faire. Donc pour l'instant il est littéralement suspendu. Donc tous les gens qui sont allés faire des contrôles techniques pour leur moto qui ont payé, ben, ils sont fait couillonner. Parce que ça sert à rien. C'est pour ça que moi j'ai disais que je le faisais pas. Parce que je savais que c'était une connerie comme ça et que ça allait, ça allait se retarder et ça allait faire une merde. C'est pour ça que je l'ai pas fait dans le contrôle technique. C'est des conneries ça, et je le ferai pas d'ailleurs. Je le dis honnêtement je le fais pas du tout euh, donc maintenant l'état savent pas trop comment ils vont faire alors ils ont deux pistes quand même dans, de, dans la chose c'est d'un côté ils disent euh... il est beau ce petit capot de sel hein, vous avez vu hein? c'est chinois mais on le voit même pas hein? on dirait que c'est un d'origine de Honda hein? impeccable hein? Euh, alors d'un côté ils disent ils savent pas comment s'ils vont le mettre en janvier mais d'un côté ils ont les associations et ils, des motards heureusement qu'ils sont là qui disent donc qu'ils euh, savent pas s'ils vont le mettre vraiment alors d'un côté ils ont ils ont, ils ont une, une piste qui disent que ça va être euh, pas obligatoire, mais ça va être du genre euh, ils vont regarder juste si, la, si je sais plus quoi, si la moto est en bon état. Enfin ils, bref, ils savent pas trop comment ils vont faire. Ça va être une espèce de connerie comme ça, j'ai pas trop bien compris ces idées. Même eux, ils ne savent pas encore comment ils vont faire. Hein. C'est vraiment même les journalistes qui ne comprennent pas trop l'aboutissement le, le, de la chose ou comment ça va se faire. D'un côté ils disent qu'ils vont essayer de voir si la moto est en bon état, mais sans que tu aies à passer par le contrôle technique. Donc je comprends pas ce qu'ils veulent dire par là. Et si elle est en bon état et tout, il n'y aura pas de problème. Et d'un autre côté, ils veulent quand même le mettre en janvier, le contrôle technique. Ça, c'est une partie du gouvernement de ces connards qui veulent le mettre quand même. Mais ça ne euh, sera pas du contrôle technique pur et dur euh, de toutes les motos. Ça veut dire que si tu es avant 2016, tu le feras en janvier. Et la moto, c'est l'avant 2016. Et à partir de 2016, ça sera donc... Euh, à partir de 2024... Euh, et moi elle est 2020 donc ça sera après 2024 en mode, ça va aller jusqu'en 2026 donc moi comme je suis en 2020 je le ferai pas avant 2025 ou 2026 le, le contrôle technique qui me repousse ça encore euh, pendant au moins euh, 4 ans de plus donc euh, je suis tranquille hein. donc voilà euh, donc ils savent pas voilà il y a deux trucs dans soit ils vont faire un espèce de truc ils vont vérifier si la moto marche bien mais sans que tu aies un contrôle euh, technique obligatoire c'est je comprends pas comment ils vont le faire je ne comprends pas qu ce que ça veut dire euh, ils disent que ça va être un truc que c'est à toi de le de montrer ou de sans doute de voir que ta moto marche bien. Sans doute si tu as toutes les factures de, de, que tu vas bien au contrôle technique, tu vas bien en révision, donc ils diront c'est bon. Donc ta moto est bien révisée, elle est bien entretenue, donc c'est bon. Ça sera pas obligatoire, tu auras juste sans doute à envoyer une photocopie de tes, de tes factures d'entretien à, à l'état. Je sais pas, je comprends pas ce qu'ils veulent dire par là. Ou d'un autre côté, ils vont dire non, non, non, il va falloir faire le contrôle technique. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça va s'échelonner jusqu'en 2026. Donc, les premières motos, ça sera juste de, de peu importe l'année jusqu'à 2016. Après, en 2000, euh, ça, c 2023, en 2024, ça sera de 2016, par exemple, à 2017, bon, etc. Enfin bref, jusqu'à 2020, je ne sais pas quoi. Ça va aller jusqu'en 2026. Voilà, c'est à faire, donc c'est un gros bordel c'est un gros micmac, donc en gros vous êtes là pour l'instant actuellement, vous êtes tranquille vous ne pas le faire, vous êtes peinard, et même si ça venait à rentrer en application, si vous avez une moto plus ou moins récente, 2019 2020, comme moi, moi les 2020 même voilà, vous êtes tranquille jusqu'en 2026, parce que de toute façon c'est tellement un bordel monstre que même les gendarmes, si vous arrêteront, ils seront même pas, s'il vous, vous arrêtez ou pas donc A voilà. voir euh... franchement je... <rire> D'interrogation, je fais attention aux chevaux parce que j'ai toujours pas la réaction de ces animaux. Surtout que les motos et les motos, ils aiment, ils aiment pas du tout les, les, les chevaux, que ce soit les chiens ou les, les chevaux, ils détestent les motos. Donc je, je, je sais pas pourquoi, ils n'ont jamais aimé les motos. En tout cas, ils m'aiment pas. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça va se passer cette affaire. Euh, je sais pas, franchement, je sais pas vous dire. Je sais pas si ça va, si ça va. Si je sais pas, franchement, point de gros point d'interrogation. Ça montre juste une chose, c'est que depuis quel gouvernement Macron, c'est du gros n'importe quoi, c'est un gros cafouillage de l'extrême. Euh, on, on, on marche littéralement sur la tête, ça revient, ça repart, ça a abrogé, ça, on ne comprend plus rien. Et les mecs qui se sont fait chier à se ruer comme des moutons et des pigeons au contrôle technique, mais ils se sont fait baiser. Littéralement, ils ont payé pour rien. Ça, ça leur, ça leur apprendra, ils n'avaient qu'à patienter à un peu et à être au moins moutons et pigeons comme ils ont fait pour la vaccination, ils, sont, ils, ils se sont rués à se faire vacciner comme des imbéciles et maintenant ils sont bourrés de maladies et d'effets secondaires. Ça, ça, ça, ça, bah, franchement, là, j'ai aucune excuse pour ces gens-là, ça les apprendra. Moi, je, moi franchement, le contre-technique, je ne le fais pas, je vous le dis honnêtement, pour une moto qui sort juste le week-end, je l'entretiens super bien, vous avez vu la qualité extrême de la moto, hors des questions que je le fasse. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite un bon ride, une bonne continuation. On est déjà 1650 abonnés sur la chaîne. C'est grâce à vous. Et je vous souhaite bon ride. V à tous. Ciao, ciao.